La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la politique reste à la une de l'actualité ce mardi 25 avril 2023, avec le remplacement de Sec à la présidence du Conseil économique, social et environnemental que nous apprend à sa une réoumi quotidien. Maki confirme à titre ce journal, qui voit le nouveau patron du CSE gagner en autorité mais perdre en influence. Et c'est le premier ministre Amadou qui assure désormais des ministres de Réoumi, il remplace Yankou et Alice Alediop démis de leurs fonctions, souligne le journal du groupe Réoumi Network. Le journal sud quotidien aussi nous apprend qu'Abdoulaye Daouda Diallo hérite du conseil économique social et environnemental après la fin du compagnonnage Maki-Idi. Amadouba lui cumule avec ses fonctions de premier ministre les postes de ministre des sports et de ministre de l'élevage et des productions animales, souligne ce journal. Amadouba et Abdoulaye Daouda Diallo renforcés en déduit le quotidien et le quotidien national le soleil pointe une réorganisation des deux institutions que sont le gouvernement et le conseil économique social et environnemental, soulignant la nomination d'Abdoulaye Daouda Diallo au CSE et le cumul de fonctions du premier ministre Amadouba qui hérite des départements des sports et de l'élevage. Et de ces nominations, Bisbi déduit que Maki jongle, titre qui barre la une de ce journal illustré par une photo du président Macky Sall. Le même Maki travaille contre la Soncomania à travers la sortie de Driss Sec. L'éligibilité de Karim Wad et Khalifa avise Hassan Somme qui va au-delà des faits à la page 4 de Réumi Quotidien où l'on signale aussi une guerre de communication entre Macky Sall et Idriss C'est intéressant justement à la relation entre ces deux, Yor Yorbi évoque la fin du poker menteur et l'évidence pointe le danger d'avoir perdu Idi pour Macky Sall face à son obsession pour le troisième mandat, Beno Bokoyakar et l'apaisement de la situation politique. Et pour Walph Quotidien avec la démission de Réumi de la mouvance Présidentielle, Ben fait une marche arrière. Mais Maki a toujours les cartes en main de la vue du journal Le Quotidien qui s'intéresse principalement au dialogue politique et au réaménagement gouvernemental. Le journal de Medjambadjan annonce d'ailleurs un romaniment après le dialogue. Source A, pendant ce temps, nous apprend que lors de son passage à la RFM, Maki Salah fait allusion à la Passation le 2 avril 2024 et s'est passé inaperçu. Faire remarquer ce journal au moment où, dans le journal Vox Populi, Abdulrahman Diouf fait valoir son droit droit d'inventaire, accusant le pouvoir et une certaine nouvelle opposition de vouloir s'aménager des passerelles de fortune sur le dos du peuple. Idriss c'est que lui s'injouade à la une de l'As où il déclare à l'endroit du président Macky Sall, je cite, « à ta regrettée éveillante maman, dire que tu as bien travaillé », fin de citation. Le peuple quotidien en déduit dit démissionne et chante Macky Sall. En tout cas, il dit Limogé avec ses deux ministres et rejeté par l'opposition perd tout de l'avis de la tribune. Journal qui souligne que l'opposition se méfie du président de Réumi, qui voit son plan s'écrouler. Et dans Vox Populi, il dit qu'il s'autoproclame chef de l'opposition, se voit répondre par Ousmane Sonko. Les Ivoiriens disent « Tous les moutons se promènent dans les rues d'Abidjan, mais ils n'ont pas tous le même prix », lance le leader de PASTEF qui ajoute, je cite, « Je ne me corrèle pas le titre de chef de l'opposition qui veut peut le prendre. Chacun peut revendiquer ce statut, mais quand on descendra sur le terrain, on saura qui est chef, qui est adjoint et qui est le valet Ron Sonko qui reprend ses et remet en garde, selon ce journal, où le maire de Ziguinchor promet qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays sans sa candidature. L'Obs livre aussi les railleries de Sonko et les flèches de Dr Abdurrahman Diouf à l'endroit d'Idriss Sek, que ce journal voit comme un chef en isolement. Il est dans une posture très délicate, il dit, affirme-t-on aussi dans l'Observateur. Restons avec Ousmane Sonko qui active d'autres leviers de lutte politique après une petite accalmie, selon le journal LAS. Ce que le journal L'Info appelle le coup de semence d'Ousmane Sonko qui reprend son aimé Couture. tour information livrée aussi par mi quotidien Et le quotidien, les échos renseignent au même moment que la Cour suprême a débouté son co de son pourvoi en cassation sur l'instruction de l'affaire suite beauté. La haute juridiction a déclaré le pourvoi irrecevable précise ce journal qui signale la balle désormais dans le camp du procureur et estime que le leader de Pastet fonce droit vers un procès. Enquête au même moment nous conduit à l'origine du différent hangar, marqué par des affrontements depuis quelques jours. Si on incroît ce journal. et le coût de la gendarmerie étant dans une zone inondable, le haut commandement de la gendarmerie a décidé de sa délocalisation. Ainsi, enquête nous dit tout sur le premier accord entre la mairie et la gendarmerie en août 2022. Mais le maire Dungor Magay affirme que leur volonté d'ériger un lycée sur ce site reste ferme. Restons dans enquête où la CAP menace et avertit. Dans l'affaire Pap Et Wolf Cotidian annonce une série de manifestations pour la libération du journaliste. Pendant que Libération nous apprend l'arrestation de Sérine Gaï, de leader Gaï Crypto, interpellé pour escroquerie à la Ponzi. Il est sous le coup de 51 plaintes, souligne ce journal, qui signale par ailleurs dans l'affaire de la diplomate Oumu Kalsumsal que l'enquête a blanchi les policiers de Gatineau. Balagai 2, lui, est vu en danger face à Homme Sen par Sonolombe qui indexe son physique défaillant, douteux, avant de souligner que le lion du Gejua a été battu deux fois par le Taishing qui siffle. La fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.